Bonjour mesdames et messieurs, je suis contente de cette opportunité de partager mes recherches avec vous. Je m'appelle Awet And Mon sujet pour aujourd'hui est Unum Genus Humanum, Irénée sur l'unité de l'humanité. Introduction. Irénée conclut son traité contre les RSI par une déclaration finale de la triple affirmation des unités qui, qui ont structuré sa critique polémique, euh, polémi polémique et façonné son articulation positive de la foi chrétienne. « Un seul et même Dieu qui crée et rachète, promet et remplit. Un seul Fils qui a accompli la volonté du Père. » Et un seul genre humain dans lequel s'accomplissent les mystères de Dieu. Si Irénée, si Irénée est cohérent pour affirmer l'unité de Dieu et du Christ comme étant au cœur de la foi, de la foi apostolique, ce n'est qu'ici et dans livre 3, chapitre 12, qu'il nommait spécifiquement l'unité de l'humanité comme point d'ancrage central. Ce sont les deux seuls passages où il, il, utilise, il utilise le terme unum genus humanum, bien que ses fréquentes références au genre humain, genus humanum, impliquent une unité collective même lorsque l'adjectif un n'est pas appliqué explicitement. L'explication la plus évidente du, du désir Irénée d'affirmer l'unité de l'humanité est qu'il cherche à contrer l'affirmation largement valentienne d'une division ontologique triparte de l'humanité entre l'élite pneumatique, les physiques conventionnelles et les purement charnels iliques. Euh, chacun avec une, une histoire d'origine dis, dis, dis, euh, distincte dans la mythologie cosmique. Non, semble dire Irénée, les êtres humains n'ont pas des origines différentes. Tous sont créés par le Dieu unique. Tous bénéficient euh, de la liberté de volonté. Et aucun n'est intrinsèque. Euh, et à, à, à qu'un n'est supérieur ou inférieur à un autre. Ça, c'est clair. Néanmoins, mon analyse théologique pré préliminaire de la notion d'Irénée, de l'unité de l'humanité, indique qu'elle est plus complexe qu'une simple affirmation d'une origine commune, commune partagée par tous les êtres humains en tant que créature créée par le même Dieu. Dans ce papier, j'examinerai je, la particularité du concept d'unité d'Irénée en faisant valoir que sa logique d'unité ne tolère pas simplement la différence, mais l'exige en fait. En fait. Um, C'est à cause de l'information, l'implicite d'Irénée selon laquelle Dieu est le fondement et l'agent de l'unité de la cré créature. Enfin, j'en discutera, je en discuterai des implications pour la compréhension d'Irénée de l'unité de l'humanité. Le concept d'unité chez Irénée. Lorsque nous considérons le Conseil d'unité d'Irénée dans le domaine de, des créatures, il devient vite clair euh, que son intention n'est pas d'imposer euh, une conformité autoritaire à une norme mono, monolithique. Euh, John Bear, entre autres, a, a, a identifiait l'unité uni, symphonique comme l'un des, des thèmes clés de la théologie d'Irénée, et la re reconnaissance de la diversité et de la tolérance pour la différence comme un, un élément euh, intégr intégral de la catholi catholicité de l'Église primitive. primitive. Euh, comme l'explique Baer, avec Irénée, nous avons pour la premier, première fois un récit pleinement articulé de l'orthodoxie et de l'hérésie euh, euh, qui était prêt à voir dans la diversité de ceux qui sont restés ensemble l'unité de la foi. L'exemple classique de cela, bien sûr, est l'implication d'Irénée dans le controverse du, uh, uh, le, la controverse du Corte controversy, la controverse du et son exclamation tolérante dans, la, dans sa lettre à l'évêque Victor de Rome, selon laquelle notre diversité dans la pratique confirme notre, une, notre unité dans la foi. Le verbe qui, que qui utilise ici, selon Huseb, est euh, « at en grec, euh, indiquant euh, à tout le moins euh, que la diversité des pratiques de jeunes correspond à l'unité dans la foi euh, et indique probablement plus que la simple coexistence. La différence, d'une certaine manière, confirme ou valide l'unité. Euh, que, signif que signifie précisément Irénée ici Il serait facile de lire ceci avec notre état d'esprit du 21e siècle comme une affirmation large et diplomatique, mais quelque peu vague, destinée pr principalement à maintenir euh, le, le, pays, le pays au, euh, au milieu d'un conflit ecclésial qui de la vie d'Irénée n'était pas assez significative pour justifier, justifier un, un schisme. Mais, je, je, je se, mais que se passerait-il si Irénée voulait dire ce qu'il disait Il considérait la diversité de la pratique spirituelle et liturgique non seulement comme une barrière temporaire à surmonter pour un. un euh, atteindre l'unité, mais plutôt comme une condition réelle de la possibilité de l'unité. Un autre passage sur la différence peut servir à éclairer ce concept euh, quelque peu paradoxal de l'unité. Donc, contre les RSI, RSI um, 2.25.2, Irénée présente l'analogie des, des sons d'une cithère qui, grâce à l'intervalle même qui les sépare, produisent euh, une mélodie une et harmonie harmonieuse, encore que constituée de sons multiples et opposés comme dieu prend créer de, des choses qui sont diverses et multiples et qui les adapte à la création entière encore une fois ici le charme de la de l'analogie la, euh, le charme de l'analogie euh, peut nous distraire de l'affirmation apparemment, apparemment euh, contre, contre une intuitive d'Irénée, selon laquelle la mélodie une et harmonieuse est rendue possible non par des notes naturellement proches les, les unes et de, et des autres, bien assorties dans le ton. Non-Irénée mentionne, spé, spé, non, mentionne spécifiquement que les tons individuels de la cithare sont mutuellement opposés et discordantes. Et ce sont précisément les intervalles qui séparent les notes les unes des autres qui rendent possible l'unité de la mélodie. Utilisons une logique parallèle à celle de sa lettre à l'évêque Victor, euh, euh, Irénée affirme ici que la différence et la distance sont nécessaires à l'unité et à la cohérence. Euh, sans ce passage, cependant, Irénée ajoute euh, un autre élément qui contribue à expliquer cette affirmation par ailleurs euh, surprenante. Il met, un, un, il met en garde euh, l'amant de la vérité, de ne pas de laisser tromper par l'intervalle entre chaque note, de ne pas se laisser berner en pensant que la vérité, var, variété dans la création indique une multiplicité des sources, des sources et d'origine. Au lieu de cela, l'observateur devrait reconnaître que le résultat artistique harmonieux doit à juste titre être attribué au jugement, à la bonté et à l'habileté la, de l'artiste. En fait, il exhorte ceux que écoutent et écoute la mélodie à louer l'artiste qui harmonise et à se délecter de la variété des tons. car la car l'habileté de, de l'artiste est telle que le travail artistique d'harmonisation des tons ne diminue pas leur variété, mais les met, de, met en valeur permettant à l'auditeur d'apprécier correctement la hauteur de certains sons, la profondeur de certains autres. Euh, le caractère intermédiaire de certains autres encore. Un passage de l'Epidexis le offre un contraste précieux. précieux. Dans le récit d'Irénée de la tour de Babel, euh, il commence par un scénario dans lequel il y avait un seul land sur, sur terre. Et le genre humain était uni non seulement dans la langue, mais dans l'esprit, la volonté et l'intention de construire une tour pour monter aux cieux. Euh, cela semblerait, euh, à première vue, être une sorte d'unité souhaitable qui s'étend à toute l'humanité et rassemble les ressources humaines à des fins constructives. De plus. C'est une unité basée sur la similitude. Tous les humains, humains partagent le même langage, ce qui facilitait leur euh, uniformité d'intention et d'effort. Pourtant, explique euh, Irénée, ce mode d'unité n'a ser servi qu'à accro accroître l'audace de leur arrogance. Ainsi Dieu répond en sapant leur uniformité, destructu destructrice en euh, introdu introduisant euh, une diversité de langues. Euh, j'espère que vous euh, euh, vous pouvez com euh, comprendre. <rire> Pardon, euh, euh, je suis désolée. Um, il y a deux choses à noter à propos de ces récits irénéens d'unité et de, de diversité. Tout d'abord, Irénée se méfiait clairement des modes d'unité pas bas sur la similitude, encore. Tout d'abord, Irénée se méfiait clairement des modes d'unité basés basé sur la similitude. Au lieu de cela, il semble préférer la multiplicité harmonisée dans l'unité plutôt que l'uniformité présentée comme une force. Deuxièmement, la raison pour laquelle il semble approuver la diversité au lieu de la monotonie comme point de départ de l'unité est... Que, que la diversité nécessite l'implication d'un artiste divin pour l'amener à l'unité, alors que l'unisson peut trop facilement devenir un système hermétiquement scellé, euh, trompant les créatures en euh, affirmation arrogante de leur propre autosuffisance autosuffis en dehors de Dieu. Ainsi, pour Irénée, l'unité de la créature est un, est un processus, um, dyna, processus dynamique, pas un état d'être statique. Elle exige et renforce les différences entre ses participants précisément parce que la coïncidence co paradoxale de l'harmonie de et, et de la diversité um, Rend manifeste l'implication créatrice de Dieu et exige exige l'engagement continu de de Dieu pour rester viable et cohérent. Ce n'est qu'en Dieu que la véritable unité créature peut être trouvée et ce et ce n'est et ce n'est que par Dieu qu'elle peut être réalisée. Les meilleurs effets les meilleurs efforts humains de cohésion sociale, en dehors de Dieu, sont de destinés à aboutir soit à l'arrogance collective, soit au chaos social. L'unité de l'humanité. Si l'histoire de la tour de Babel est un ré récit édifiant sur le potentiel destructeur de Unum Genus Humanum, sur quelle base, euh, Irénée, peut-il peut euh, euh, revendiquer l'unité de l'humanité comme quelque chose bon et louable? Le concept irénéen de l'unité que je viens de décrire suggère une possibilité, que l'unité vers... Verteuse, oh, pardon, euh, que l'unité verteuse du genre humain soit constituée par l'unité et la cohérence des actions de Dieu envers l'humanité. Irénée peut manson, euh, mentionner Unumgenum, humanum, euh, unum seulement deux fois dans contre les hérésies, mais le texte con, contient de nombreuses références à Dieu travaillant dans, dans et sur le genre humain. Euh, qui qui né, ne de ne euh, jamais comme une collection euh, d'individus. In, euh, au lieu de cela, il écrit sur le genre humain, euh, sur le genre humain, euh, pardon, sur le genre humain comme un seul et être collectif, euh, plus ou moins interchange, interchangeable avec euh, euh, euh, le mot euh, homo euh, de. De, euh, au latin. Euh, ceci est parfois compris comme l'œuvre de Dieu façonnant la nature humaine, ou peut-être inclut-il un élément du développement des capacités humaines au fil, euh, au fil du temps, à la fois en tant qu'espèce euh, qu qu et en tant qu'individu. Certes, nous voyons euh, à un niveau presque abstrait le développement de homo euh, qui, est mis, qui est mis sur le sur le chemin de la croissance par la récapit récapitulation d'Adam par le Christ et se transforme progressivement à travers la progr progr progression des différentes différentes étapes de l'économie culminant à, dans la, la vie l'humanité divine du Christ mais ce qui est fascinant euh, dans le récit d'Irénée sur la façon dont Dieu traitait cet être, qu'il qu s'agisse de, de l'homo-archétypique archety, euh, ou du genre collectif humain, c'est la tendresse, l'intimité. Euh, l'intimité et la qualité personnelle de l'engagement de Dieu avec l'ensemble de l'humanité. Il, il écrit au sujet des mages, euh, par exemple, il écrit au sujet, au sujet des mages apportant le, la mûre à l'enfance Christ, parce que c'était lui qui devait mourir et être enterré pour le genre humain mortel. Ailleurs, il écrit au sujet du don de, de l'esprit qui, dans les derniers temps, a été par le bon plaisir du, du Père répandu sur le genre humain. Plus vivement encore, Irénée écrit sur la parole ou le euh, logos, euh, mais, euh, euh, euh, 오, uh, verbum, ou uh, verbum. Uh. Euh, sur euh, euh, au latin euh, irénée écrit sur la parole qui est toujours présente avec le genre humain unie et mêlée à sa propre création selon le plaisir de, du père le fils de dieu fait fils, fait fils de l'homme s'habituant à « en communion avec lui à demeurer dans le genre humain, à se reposer avec les êtres humains et à demeurer dans l'œuvre de Dieu. » Il y a beaucoup d'autres exemples comme, comme ceci, ceci dans, contre les hérésies euh, qui se poursuivent dans, le, dans les livres 4 et 5. Euh, les exemples, euh, c'était euh, de Livre 3, euh, Livre 3. Euh, mais il y a beaucoup d'autres d'autres exemples. Et ce, ce qui ressort le plus frappant est qui est euh, qui euh, et qui, euh, et qui réunit, présente les rela relations de Dieu avec les autres humains presque exclusivement en ces termes comme une relation avec le genre humain, euh, genre humain dans son ensemble. Prenez par exemple comment il explique la prière de Christ sur la croix pour ceux qui se moquaient de lui. Car la parole de Dieu qui nous, nous a dit euh, « aimez, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous aissent vous a, vous a, a, traverser » aimant le genre humain à un tel degré qu'il a même prié pour ce qu'ils qu l'ont qu mis à mort. » Quelques lignes plus tard, Irénée renforce ce point. « Car il est un Seigneur très saint et miséricordieux et il aime le genre humain. » C'est euh, euh, contre les récits, euh, 3, euh, 18, 7. L'amour et le souci du Christ pour un individu ou un groupe, semble-t-il, euh, ne sont jamais séparés de l'amour divin pour la totalité de l'humanité. En même temps, Dieu différencie selon les réponses individuelles dans le contexte plus large de l'interface de Dieu avec l'ensemble de l'humanité. Comme l'explique euh, Irénée dans Contre les Héréties 4, 9, 3, Dieu est toujours disposé à conférer un plus grand degré de grâce au genre humain et à honorer conti continuellement continuellement de nombreux dons ce qui lui plaise Bien sûr, Irénée indique clairement que tout le genre humain sera divisé au jugement, comme un résultat inévitable des réponses variées à Dieu que les individus choisissent librement. Mais même la diversité des réponses à Dieu ne mine pas l'unité de la cohérence de l'engagement de Dieu avec toute l'humanité. Car selon Irénée, le père du genre humain est la parole de Dieu. Le Christ qui, en récapitula, récapitulant Adam, résumait en lui tout le genre humain depuis le début jusqu'à la fin. Quand Irénée en vient à sa dernière euh, référence au genre humain dans la toute euh, dernière section de contre les euh, contre les RSC avec laquelle nous avons euh, commencé cet article, euh, ce, ce papier, euh, c'est une véritable c'est ré... une véritable récapitulation de tout euh, tout le fil de son argument qu'il y a un genre humain en que les mystères de Dieu sont accomplis. Ces mystères, expliquent bientôt Irénée, se résument principalement à la descente de la parole vers la créature et à l'ascension de la créature vers la parole. Euh, L'œuvre même du Christ qui est aussi la création et le modélage continu du genre humain est donc, euh, donc euh, qu'un. En d'autres termes, l'unicité du genre humain n'est pas pour Irénée principalement basée sur l'accord entre les individus, mais plutôt sur la cohérence des relations intimes et personnelles de Dieu avec l'humanité dans son ensemble. Comme pour les tonalités musicales de la cithare et la différence dans la pratique de jeûne, euh, cela prend l'ampleur de la multiplicité même de, de l'humanité, n'est pas un défi à l'unité du genre humain. En fait, cela facilite cette, euh, cette unité parce que l'unité est fondée sur Dieu et effectuée par Dieu. Bien que je n'ai pas l'espace dans ce court papier pour explorer les implications ex, euh, ecclésiologi ecclésiologiques de ceci, ce modèle d'unité, l'anthropologique la, est évidemment lié, bien que non indique, euh, un, euh, identique, c'est euh, évidemment lié, bien que non identique à l'unité de l'Église qu'Irénée qu vante euh, régulièrement. Euh, que cette prétendue unité ecclésiale soit ou non le reflet de l'expérience réelle historique et vécue euh, de l'Église d'Irénée à l'époque, ou simplement un portrait ambitieux, euh, ce type de modèle théocentrique euh, et constitutivement diverses d'unités créatives, peut fournir une per, perspective, perspective utile comme nous cherchons à comprendre son eccl, eccl, eccl, eccl, eccl, ecclésiologie. Il peut même fournir des ressources qui, une fois développées pour aider les chrétiens que, qui luttent contre les, la polarisation troublante de la société, euh, d'aujourd'hui de, de et euh, les divisions doulo douloureuses au sein et entre les églises. Euh, euh, si nous pouvons en fait méditer sur le profond paradoxe ancré dans l'affirmation d'Irénée selon laquelle nos différences dans la pratique confirment notre unité dans la foi, Uh, précisément parce que notre unité est fondée et, a, et, a, et établie en et par Dieu, alors peut-être qu'il est né uh, tant uh, la main à nous de la communion des, sang, des saints pour offrir l'espoir d'un chemin pour sortir du désespoir si souvent suscité par nos circonstances actuelles et nos réalités quotidiennes. Merci.